Mieux vaut-il arrêter de fumer progressivement ou d'un seul coup on ne va pas se mentir, arrêter de fumer ne va pas être le meilleur moment de votre vie. Que votre arrêt du tabac se passe bien ou mal, vous allez forcément devoir traverser une période de transition durant laquelle votre cerveau et votre corps vont avoir besoin de se reprogrammer, ce qui va entraîner tout un tas de modifications dans vos habitudes, dans vos comportements, dans votre façon de penser, mais aussi dans votre façon d'organiser vos journées. Alors mieux vaut-il arrêter d'un coup ou progressivement Ça va être à vous de décider. Et avant de vous dire ce que moi j'en pense, je voudrais vous raconter cette petite histoire. Imaginez que votre arrêt du tabac est une montagne enneigée qu'il vous faut gravir. Une fois que vous êtes arrivé au sommet, c'est bon, vous êtes libéré de vos cigarettes, il ne vous restera alors plus qu'à redescendre tranquillement de l'autre côté. Et pour escalader cette montagne, il existe deux chemins. Le premier est un chemin rapide qui monte beaucoup, qui va vous demander une grande quantité d'énergie mais qui ne prend que quelques jours. Alors que le second chemin, lui, est beaucoup plus long. Certes, il est moins pentu, mais votre ascension va vous prendre cette fois des semaines, des mois, voire des années en fonction de votre rythme. Quoi qu'il arrive, il va vous falloir arriver au sommet, et la neige, le froid, la glace sont présents sur les deux chemins. La question que vous devez donc vous poser est la suivante, est-ce que vous préférez que votre ascension dure des mois ou seulement quelques jours Personnellement, je suis frileux et je n'aurais pas envie de me cailler les miches, alors je préférais emprunter le chemin pentu, quitte à en chier un peu, mais pour en être après rapidement libéré. Vous avez donc compris que je vous préconise d'arrêter de fumer d'un coup et de ne pas faire traîner votre arrêt du tabac sur des mois, voire des années. Les difficultés que vous allez devoir rencontrer sont les mêmes, alors autant les affronter une bonne fois pour toutes pour en être rapidement débarrassé. Et si vous voulez recevoir d'autres conseils pour arrêter rapidement de fumer, abonnez-vous